Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer une table tripode. Attention, cette réalisation nécessite des gants de protection, du temps, des chaussures fermées, d'être plusieurs. Pour cette construction, vous aurez besoin de 3 perches de 2,50 m à 3 m de même diamètre, de 6 perches de 2,50 m du même diamètre mais plus fines que les précédentes, d'une vingtaine de perches fines et d'une bobine de ficelle. Fabriquer une table tripode nécessite trois étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, l'assemblage de la structure. Avec les trois plus grosses perches de 2,50 m, faites un trépied. Référez-vous à notre vidéo « Faire un trépied ». Écartez les pieds pour choisir l'envergure de la table. Étape 2, l'assemblage des bancs. Positionnez vos perches à 45 cm du sol sur le trépied et marquez l'emplacement avec un outil. Vérifiez que les perches sont à la bonne hauteur pour vous asseoir. Ajustez la hauteur de vos perches, puis faites un brelage sur chaque jointure en positionnant vos perches à l'extérieur du trépied. Référez-vous à notre vidéo « Faire un brelage ». Répétez l'opération sur les autres pieds. Étape 3, l'assemblage du plateau. Positionnez vos trois dernières perches à environ 75 cm du sol à l'intérieur de la structure. Vérifiez que les perches sont à la bonne hauteur pour s'accouder. Faites un brelage à chaque jointure des perches avec le trépied. Placez les perches les plus fines sur les perches du haut, et scier les extrémités. Puis fabriquer une clé. Pour cela, référez-vous à notre vidéo « Fabriquer une clé ». Vous savez maintenant comment fabriquer une table tripode.